Chers collègues, bonjour, le Louvain Learning Lab m'a ici proposé de vous présenter le dispositif pédagogique que j'avais mis en place au printemps 2020 pour le cours d'analyse sociopolitique du développement. Il s'agit d'un dispositif qui alterne des parcours pédagogiques à réaliser de manière asynchrone et des discussions synchrones sur Teams. Alors, euh, pour qui peut être pensé euh, ce dispositif À mon sens, il est largement adaptable à des groupes de différentes tailles. Moi, j'avais mis en place ce dispositif pour un groupe de 35 étudiants, mais euh, ça me semble possible d'adapter ce dispositif à des groupes plus grands euh, également. Euh, donc, c'est vraiment l'articulation d'activités d'apprentissage asynchrone euh, que les étudiants peuvent faire à leur rythme, qu'ils ont beaucoup apprécié, et des moments synchrones qui permettent quand même de maintenir un certain rythme dans le cours et d'avoir des moments d'échange. Ici, c'était pour un cours, maintenant je crois que c'est aussi un dispositif qui peut être adapté à un TP. Euh, il y avait trois types d'activités dans ce dispositif. La principale, c'était ces parcours pédagogiques, hein, comme ça que je les avais appelés. Il y en avait un à faire par semaine euh, et qui correspondait plus ou moins à la séance de cours que j'aurais donnée en présentiel, euh, mais qui euh, mélangeait euh, lecture de texte et euh, visionnage de vidéos et de PowerPoint. Donc, on avait d'une part des PowerPoint commentés du même type que celui-ci, où je présentais la matière. Euh, des textes à lire et euh, des vidéos à voir qui étaient alors des vidéos que j'avais téléchargées d'Internet. Et euh, parfois, j'ai aussi utilisé des fonctions jeux type pendu, mots croisés qu'on peut trouver sur Moodle euh, et que j'ai intégrées dans ces parcours et que les étudiants pouvaient réaliser, ce qui leur permettait d'évaluer aussi leur niveau. L'ensemble était présenté sous forme d'un parcours en étapes, hein, de 1 à 6, 7, 8, euh, et euh, j'avais veillé à aussi identifier la durée, le temps qu'allait prendre le parcours, en étant attentif à la durée que ça allait leur prendre, notamment de lire les textes, donc en essayant d'évaluer au plus juste euh, le temps de lecture de mes étudiants. Euh, donc voici un peu comment ça se présentait hein, en étapes, avec des vidéos euh, postées sur Zcast, en partie des PowerPoints réalisés par moi et des vidéos téléchargées, et puis des textes, et puis de nouveaux retours sur des vidéos, euh, etc. Les étudiants ont particulièrement apprécié le fait que la lecture de textes en extensiel puisse être intégrée aux séances de cours et pas séparée. Donc on puisse lire finalement un texte au milieu d'une séance. Ce qui n'est pas possible en présentiel, est-ce que plusieurs m'ont indiqué comme étant un plus de cette situation dont on s'entend évidemment avait beaucoup beaucoup de côtés négatifs, mais pas, euh, mais euh, mais finalement euh, euh, pouvait avoir aussi ce côté positif d'intercaler la lecture de texte dans la présentation de la matière. Euh, je n'avais pas prévu un suivi de progression parce que, bon, on a fait ça un peu rapidement, euh, évidemment, au printemps. Euh, néanmoins, je pense que ça peut être intéressant de faire un suivi de progression comme il y en a sur Moodle, euh, de manière à ce que les étudiants se voient avancer. Hein, tout ça pour essayer d'éviter qu'il y ait un décrochage. Euh, donc ça, ça peut être vraiment quelque chose à ajouter euh, dans les fonctions qui sont euh, disponibles sur Moodle. Alors, les étudiants avaient la possibilité de réaliser ce parcours à leur rythme. Euh, ils avaient quelques jours, évidemment, euh, tout ça n'était pas prévu avec énormément d'anticipation. Hein, on était dans, dans, dans l'invention au quotidien, hein, au printemps. Euh, euh, mais donc, ils avaient plusieurs jours, quelques jours pour réaliser ça. Et puis, j'avais prévu à l'heure du cours euh, une euh, séance d'échange euh, sur Teams qui permettait bah, de répondre aux différentes questions, de préciser certains points de la matière également. Pour les discussions, j'avais utilisé WooClap. Euh, L'intérêt, c'était de pouvoir réaliser euh, différents types de quiz, de demander des réponses brèves, de, euh, de, de réaliser aussi des petits jeux qui permettent d'avoir un input pour la discussion parce que mais sinon, la discussion sur Teams peut vite, euh, vite être close, on n'a pas grand-chose pour relancer, etc. Donc ça, ça permettait vraiment de lancer la discussion et de vérifier la compréhension. Donc à ce moment-là, je pouvais aussi compléter les choses euh, voilà, et ça, ça permettait vraiment aussi de garder un rythme, hein, de ne euh, pas pour les étudiants accumuler toute la matière et la voir à la dernière minute, mais de se dire qu'il y avait quand même un rythme avec lequel il fallait, euh, il fallait avancer. Euh, voilà. Euh, et euh, ça, s'était complété par des devoirs, euh, donc ils avaient des devoirs à rendre, sur lesquels j'ai fait des retours individuels et des retours collectifs également, euh, au sein des capsules vidéo de PowerPoint commentées. Euh, c'est de voir, en fait, ils étaient déjà prévus en amont et euh, finalement, bah, ça s'est bien mis dans l'ensemble des parcours pédagogiques euh, euh, également. Alors, euh, concernant les outils utilisés ici, j'ai utilisé euh, plusieurs outils. screen qui permet de faire des vidéos de capture d'écran euh, de 15 minutes. Et 15 minutes, c'est bien parce que... Euh, euh, plus long, c'est difficile euh, de maintenir l'attention et comme ça, ils ont des, des, des, des, des activités relativement courtes qui se suivent plutôt qu'un ensemble. Et donc, ça, c'est plus facile à gérer. Euh, euh, screen screenomatique puis j'ai utilisé pour télécharger les vidéos d'Internet en Download Helper, quelque chose qui permet euh, de télécharger depuis YouTube. Et ces vidéos euh, de PowerPoint commentées et ces vidéos téléchargées, je les ai placées sur ZCast. Euh, donc euh, la, chaîne, euh, la chaîne le YouTube UCL en fait, euh, qui m'a permis euh, d'avoir quelque chose de plus stable dans le temps, hein, sinon les vidéos YouTube en fait euh, si on met le lien Internet, elles peuvent disparaître euh, tout ça a été mis sur Moodle dans les parcours pédagogiques hein, vous avez vu euh, une image euh, précédemment euh, et là j'ai pu utiliser les différents outils par exemple aussi euh, de, euh, de quiz hein, c'est-à-dire de jeux etc, hein, de, de, de de mots croisés, par exemple. Euh, pour les discussions synchrones, bah, je suis passée via Teams. Et dans cette discussion, j'ai utilisé également WooClap, je vous le disais, pour faire des quiz, notamment lors des échanges. C'est à noter qu'une euh, fois qu'on est totalement en distanciel, euh, on, peut, on peut utiliser d'autres logiciels hein, comme euh, Google Form également pour faire ses quiz. Booklap avait l'intérêt de pouvoir faire télévoteur via téléphone, ce qui est très intéressant en présentiel ou en commodal. Si on est en distanciel, ben, c'est tout à fait possible d'utiliser d'autres choses comme euh, Google Form par exemple. Euh, voilà. Euh, je pense pour les étudiants ça a été quelque chose d'assez intéressant. J'ai reçu beaucoup de retours positifs de leur part. Euh, de, de mélanger les deux dispositifs, ils ont apprécié pouvoir faire des choses plus à leur rythme, et euh, finalement d'avoir quelque chose qui était plus prévu pour le distanciel que euh, euh, les cours Teams qui étaient euh, qui étaient plus copier coller du présentiel. Euh, moi, ça m'a permis d'apprendre pas mal d'outils, mais ça m'a demandé beaucoup de temps. Donc, euh, J'avais un cours au second quadrimestre de l'année dernière, ce qui m'a permis euh, de euh, m'investir là-dedans. Mais c'est vrai que ça demande du temps de préparer les choses comme ça, c'est-à-dire en tout cas de les repenser assez radicalement par rapport à la manière dont on les avait prévues en présentiel. Donc euh, voilà, ça c'est ça, ça, quelque chose, euh, chose d'important. Euh, euh, néanmoins, voilà, j'ai en tout cas eu pas mal de retours positifs euh, et, et, et, et, et ça, me, ça me semblait intéressant de pouvoir partager avec vous tout ça. Euh, merci au Learning Lab euh, de la proposition. J'espère que vous pourrez en retirer quelques idées pour, euh, pour vos propres cours. Bon courage à tous, bien sûr, dans la situation.